C'est pour l'équipe Making Off. Ouais, j'ouvre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue euh, chez moi. Voilà, bah, c'est l'équipe Making Off. Oui. Euh... Vous serez un café. Euh, ouais, un petit café, pourquoi pas. Euh, bah, L'habitude, c'est pas moi qui le fais. Bon, bah... Et comme ça, viens juste de faire caca. J'ai mis un petit accident de parcours, là. Alors, euh, bonsoir. Donc moi, je me présente. Je me prénomine euh, Lucien Bramard. Je suis donc euh, l'assistant réalisateur euh, du plateau. C'est-à-dire que je peux aussi faire euh, régisseur, euh, chef opérateur. Euh, de temps en temps, il m'arrive d'être cadreur, euh, même monteur, et euh, de temps en temps euh, maître nageur. Chieur. Et chieur. Et votre métier consiste à quoi Alors en fait, euh, c'est très simple, c'est-à-dire que mon métier consiste simplement à aider euh, Quentin. D'accord, donc vous vous occupez seulement de la technique Alors, non, je ne m'occupe pas seulement de la technique, dans le sens où il m'arrive aussi de chercher les acteurs. Euh, par exemple, pour exemple très simple, euh, c'est moi qui ai trouvé euh, l'acteur principal. <rire> non, pas maintenant Pas maintenant, gros Pas maintenant non. <rire> <un> <rire> Elle est parfaite, les gars! Elle est trop bien! C'est trop bien! C'est trop bien! Vous l'avez fini! C'est trop bien! Vas-y, mais comme ça, ça me claire! Désolé! Je suis vraiment désolé, putain! Moi, je suis désolé! Vous savez, c'est comme une récompense pour moi de travailler pour... Euh... pour... Harpie euh... <rire> <rire> Et... ah, D'accord caca, s'il vous plaît Dans tous nos derniers films, il y a au moins une scène où il y a de la merde, <rire> Je te jure Et... Vas-y, ah, te rigole pas maintenant <rire> Le Le Allez, on va se tourner en enchaîne en enchaîne. Action. Ouais. <rire> Et. <rire> oh <my God. rire> c'est quoi le film en de... <rire> mode making of toi Prends le téléphone, bah, bah, elle ça. va hurler elle Merde, merde bon. Merde J'avais un full avec à carré Euh Annette Julien, on a besoin de l'écran vert. Euh, je change de canal, je comprends pas très bien. Je n'ai pas compris dans mon principe des bactéries. Là c'est <rire> <Là, c 'est... rire> <rire> Moi je dis que ça tourne au son Oui Shooting photo Shooting <rire> photo <rire> Alors là si on le voit pas franchement J'ai moi ça tourne hein <rire> Ouais non mais je peux pas jouer comme ça quoi ah, C'est pas grave, c'est trop <rire> <rire> trop flag. Tu vois qu'il y a un truc qui déconne quand bon, même je peux pas t'aider hein, parce que c'est trop dégueulasse bon, Ouais non mais gros mais je vais pas réussir en une seule prise les gars Vas-y, vas-y, on se fait. Allez, bon on y sens, croit. On y va. On improvise. Allez, on impro. <rire> <rire> Silence et action. Non. En l'occurrence, là, on a plus de lumière. Donc. Euh, euh, café pour le réact, s'il vous plaît. D'accord. Tu, ah, tu ah, peux ah, me voyer si tu veux. Bah on est en train de régler la stabilisation de l'image, c'est ça, je me trompe pas. Café, s'il vous plaît Café pour le Réal <rire> ah. <rire> <Ouais. rires> okay, cool. oh, Faut que j'y ai que je à l'intérieur, et je pas fait toutes ces blagues pour pas les voir. Hein. Ah. On la voit ma blague Donc, silence, s'il vous plaît. Tenez, j'ai fait spécialement pour vous Je moi, je l'avais pas vu encore. Vas-y, refais le jeu. Est-ce qu'on peut juste arranger vite fait la, la forme de la bouille un peu pas vu Oh merde. T'as d'artiste c'était... Oh merde, je pas, je l'avais pas vu aussi bien en fait, quoi. Merde Vite t'as l'air de On a une bouche plus grosse que ah, putain, t'as... Ouais, c'est m'arrête. Ouais, tu peux la poser direct, hein. Ouais, n'importe quoi. Ok, ça tourne, et... Action Tenez, j'ai fait spécialement pour moi. Vite, elle bouge, hein. Je Ok. Bon, vous êtes prêts on reprend la première réplique Ça tourne et... Action Mais parle nous un peu de toi euh, Boris... Euh Boris... Euh... Du, du plan veux. Ah oh, ouais. tu... oh, merde Qu'est-ce qui s'est passé ouais, on, a fait un coup de... on la reprend, on la reprend... Mais je vais pas répéter à tout le monde non J'ai plus d'eau chez moi depuis des mois <rire> T'es con <rire> Non mais c'est bien Oula la blague c'est le fait qu'il se lave pas Si tu le touches tu peux après... Euh... Ah ouais, ouais. <rire> Attends, pardon. 3 2, 1... Un... Top 3, 2, 1... Je peux pas... En <rire> non. Ça ne rien de <rire> En plus t'as besoin d'un la vide. On, On va faire le faire sourire. Top Attends... Je suis désolé. Putain C'est pas comme si euh, j'allais perdre mon bras dans quelques minutes <rire> C'est deux! Tiens, le micro! Qu'est-ce qu'il se passe? Il a perdu <rire> son chargeur! Il <rire> m'a pété, mec! sonde chez toi! Moteur! Clap! Oh, c'était quoi ça? C'était à bout du plafond. Ok? Le flingue, Et moi j'ai pas un euro en poche. D'ailleurs, j'ai pas de poche. Moi j'ai pas un rond, d'ailleurs, j'ai pas un rond en poche. Enfin, j'ai pas de poche. D'ailleurs, moi j'ai pas un rond, j'ai pas de poche pour mettre des ronds dans mes poches. D'ailleurs, moi j'ai pas un euro et j'ai même pas de poche. J'ai pas un euro en poche. Et moi j'ai pas de sous en poche, d'ailleurs, j'ai même pas de poche. D'ailleurs, moi j'ai pas de poche et j'ai pas de sous en poche. Oh merde Moi bon, j'ai pas un euro en poche, d'ailleurs j'ai même pas de poche. tu comprends pas la blague. Et moi j'ai pas un euro en poche, d'ailleurs j'ai pas de poche. Hein. Vous me proposez combien fifty <rire> cents. Ok, la reprend alors. C'est son réveil matin, il a mis à l'heure. On On commence par quoi Par quel On me baisse pas deux fois moi. Même une fois, hein, je sais pas comment <rire> <tu> Faut <fais. rire> oui, oui. me ramener chez moi. Moi, ma voiture a cramé dans le parking. Ah C'est moi qui joue de la musique, hein On Maintenant. se le faut regarder. <rire> <rire> ah, je voulais que tu regardes là, que tu regardes là. <rire> Sérieusement, les gars. J'ai plus d'eau chez moi depuis des mois parce que j'ai pas payé mes factures. Mais c'est ma triste de la CAF <rire> <rire> Ensemble t'es énervé BAM bordel <rire> BAM Non <Ouais>. <rire> oh, tiens, on peut prendre une balle BAM Boris Boris Merde J'ai trop le flag comme ça <rire> <rire> Boris Putain mais c'était qui ce gars là OUAIS Putain mais c'était juste ce galopin Pour ouais. celui qui a vu Django, tu vois la salle ouais, où il a fait euh, de tirer dessus. A euh. l'image c'était pareil, il a décollé comme ça. <rire> est 23, est... BAM C'était un de décalé. C'était ouais. BAM <rire> Un problème de déclage horaire là, ton BAM. Mais <rire> suis... c'est parce qu'on est loin. Dans son cœur, le stoneur, c'est Ok, là 1 tu me de est plus là, il est explosé avec Un <rire> plan large. N'importe quoi On a refait, j'imagine Ouais, on Bam Bam On reprend. Bam, Bam, Bam, Bam Attends, on l'a Ah merde, Bam Tain, mais c'est qui, ce mec C'est pour que être <rire> Mais quoi On dirait, dirait qu'il t'a trompé. C'est qui ce mec là <rire> BAM Mais putain, mais c'est qui ce gars là Enlève ouais. le sourire. Ah oh oui. BAM Mais, mais c'est qui ça La en lui Quel es enculé Tu peux cracher pas vraiment. Tu... <rire> non, bah, il mais... du faux. Eh, c'est moi qui choisis la musique. <rire> c'est une catastrophe. <rire> <rire> j'ai encore oublié que t'as la chambre j'ai encore oublié que c'est pas possible. Tu devrais baisser ça. Et c'est moi qui veux un Putain mais Putain. La claque pas cette putain de porte. On juste espérer qu'il soit cool au niveau de la thune et qu'on puisse lui demander ses services bénévolement. Ok, on en ah Il va bien s'entendre celui-là au micro. J'aurais pas fait mieux. Qui veut un café oh, Ah, il y a même de la glace. On peut trouver un autre truc je vais te suicider si tu continues à me couper à la parole. Évidemment. le seul moyen de s'entendre, c'est de se menacer de carnage. Comme toujours dit. Alors techniquement, il s'est suicidé ton patron. Bah justement, on voudrait savoir... Qu'est-ce que tu sais sur Vanessa Salope. Attends, t'arrêtais de lui parler juste parce qu'elle tourne un film de cul Mais c'est pas vous qui deviez le faire Voilà. j'ai créé spécialement pour vous. J'ose espérer que vous avez viré votre saloperie parce que j'attends du monde. Pourquoi Vous avez des soucis avec elle Désolé, hein. en carmélide, j'aurais pu faire quelque chose mais là... Venez voir. C'est la forêt là-bas qui flambe. Ouf. Bon, j'ai juste mis le feu à son cabanon. Là où c'est qu'il range ses outils. Moi, j'ai riposté en foutant le feu à la grange là. Là où stocke son fumier. Et la vieille Bon, c'est après, les, les feux se sont rejoints. <rire> et voilà qu'on part à cramer. Non, non, non, non, c'est moi, c'est moi. Je suis en train de te raconter qu'on appartement à cramer. Je me suis dans la rue. Et tu veux savoir c'est quoi le pire dans cette putain d'histoire Ah non, mais on peut même plus parler. Ah, attention, il y en a un qui se pointe. Ah, bah, ben, comme ça, on saura qui c'est. Oh les gars, ouvrez Mais Il faut tout parler, maman Mais putain ouvrez la porte C'est bon, j'ai le temps, il faut 5 minutes pour me préparer Dites, vous pourriez frapper quand même, hein Imaginez que je suis en train de.. Oui. Euh, euh, euh, euh.